J'ai commencé la guitare à l'adolescence, quand j'avais 14-15 ans. Et là, mon rapport à la guitare il est beaucoup moins dans l'esprit « je veux être guitare-héros ». Je suis un peu moins dans cette optique maintenant, je suis plus dans le côté songwriting et je prête plus attention au tout, enfin vraiment au tout que forme la chanson et moins aux parties techniques en fait de la guitare et mon approche est un peu plus naturelle par rapport à ça. Je suis moins, je pense dans la démonstration, j'ai jamais été une grande démonstratrice mais avant c'est vrai que pour moi le point culminant des chansons c'était les solos. Maintenant c'est plus que je vois ça plus comme quelque chose qui accompagne la chanson. temps je vis de ça, je suis guitariste, on joue du rock, on est sur la route, et puis voilà quoi, c'est ce que je voulais. Je me suis rendu compte ces dernières années que j'avais un peu justement délaissé ce côté apprentissage, un peu excitation d'apprendre de nouvelles techniques ou, ou de découvrir des choses, parce que j'avais tendance à juste utiliser la guitare pour composer, pour bosser euh, mes chansons et puis euh, les, les choses que j'avais à faire. Et là, euh, récemment, cette envie est revenue. Je me suis dit, euh, j'ai soif euh, d'apprentissage. De toute façon, quand tu es attiré comme ça par la guitare, pour moi, c'était naturel d'aller vers le rock. C'est ce que j'ai toujours écouté. Et puis voilà, bon, c'est peut-être peu commun de voir des, des femmes qui font du rock, mais j'ai l'impression qu'on va dans le bon sens maintenant. Là, je ne suis pas à la recherche de tonnes de matos, mais une fois que j'ai trouvé l'ampli, le son, je serais très contente de, de, de m'y coller pendant des années et puis, et puis d'évoluer. C'est aussi excitant. Et là, de découvrir ces nouveaux amplis, eh ben, déjà, ça donne le sourire, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas souri comme ça en essayant des, du matos. Ça pousse aussi à l'inspiration, à trouver de nouveaux riffs, je pense, quand tu joues sur du matos qui te plaît. J'ai envie de jouer sur Marshall, me diriger vers ce qui m'a toujours plu, et euh, ce, qui, ce qui a fait aussi toutes mes influences. C'est un peu la légende pour elle. La Première fois de ma vie que je teste un bluesbreaker et je comprends maintenant d'où vient la légende parce que bah, c'est organique, c'est dynamique, c'est vivant. Euh, J'adore. j'étais sur le Origin 50 qui est un peu le petit frère du Blues Breaker et pareil bluffé t'as le gras t'as le corps et t'as la puissance euh, dans un petit format et pour ça je suis fan studio vintage 20 watts, euh, la petite tête plus euh, le 2-12, donc euh, sur deux, deux haut-parleurs de 12 pouces, et euh, ça sonne, plein d'harmoniques, c'est riche, ça envoie, tu t'en prends plein la gueule et ça fait du bien. Ma voiture est pas assez grosse pour tout emporter de toute façon, donc il va falloir faire un choix.